Bien, les défis ont été nombreux pour moi, notamment parce que j'étais euh, j'étais pas juste une femme, j'étais jeune. J'ai commencé à 16 ans au comptoir à, à vendre des pneus, à conseiller. Euh, donc, euh, la crédibilité a été... Euh, ça a été un défi pour moi parce qu'il y avait beaucoup de tabous. Euh, on parle des années 90, 92, 93. Euh, j'ai été la première femme dans le domaine de l'automobile à, à occuper cette, cette position-là. Donc, j'ai dû... Euh, j'ai dû faire ma place, j'ai dû passer à côté les, les, les commentaires désobligeants, les commentaires misogynes même. Euh, C'était assez intense là. dans les années 90. Il euh, y en a un d'ailleurs qui ne voulait pas du tout se faire servir par moi, il voulait l'homme qui était là, mais l'homme qui était là, c'est moi qui est en train de le former. Donc euh, c'est une anecdote, c'est drôle, j'ai dit « il n'y a pas de problème, Steven, si tu veux le répondre à monsieur », puis Steven, il a dit « bonjour monsieur, un moment, Madame Raté, pouvez-vous venir m'aider ?» Donc, euh, euh, ça, je pense que ça a été réglé pour euh, ce cas-là. <rire> Bien, je pense que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui sont à la direction d'entreprise. entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Dans le monde de l'alimentation, il y en a pas mal moins. Euh, je pense que c'est nouveau. C'est sûr que moi, j'arrive, je suis plus jeune, je change les choses un petit peu. Mais euh, pour moi, ça se passe super bien. C'est quelque chose qui vient de naturel. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours la conciliation aussi, travail-famille, avec les enfants, etc., qui fait que peut-être ça m'a peut-être pris plus de temps qu'un autre là, à, à reprendre vraiment les graines les de l'entreprise familiale. Mais euh, c'est quelque chose qui se passe très, très bien. Là. La place des femmes, pour moi, dans le. Dans l'entreprise, est quand même très importante. Euh, la preuve, c'est que ça fait déjà plus de 20 ans que, que c'est une dame qui dirige ici, qui est directrice du magasin. Euh, je pense que les, les dames, euh, on a une clientèle qui est un peu majoritairement, même si ça t'endivinouit, qui est un peu majoritairement féminine. Donc, je ne verrai pas pourquoi nos dirigeants ne le seraient pas. Pour nous, ma sœur et moi, ça n'a jamais été euh, important qu'on soit un homme ou une femme. On n'a jamais senti que parce qu'on était des femmes, qu'on était moins bonnes ou moins fines. Au contraire, moi, je pense que c'est un atout. On a de plus en plus de, de femmes dans l'entreprise, que ce soit dans la direction de l'entreprise, dans les bureaux. Ma cousine, Nadine Guilbeault, qui est, qui est une de mes associées, Guylaine aussi, qui est une associée dans l'entreprise, mais aussi au niveau des chauffeurs et au niveau des caristes des, des, dans l'entrepôt. On a de plus en plus de... J'ai commencé mon, ma carrière quand j'avais 21 ans dans le Twig, donc euh, je suis un petit peu attaché. C'est mon père qui a fondé la marque. Euh, il a jamais avoué, ma mère, je pense, l'aura mal pris, mais Twig était un petit peu fondé sur un, un petit euh, crush qu'il avait sur euh, Twiggy dans le temps, qui était man mannequin vedette, et c'est un dérivé euh, phonétique de son nom. Euh, et moi, j'ai commencé là. C'est quand même le brand qui a une certaine vivacité, énergie. J'aime l'idée de cette cliente-là, cette jeune fille euh, qui a la confiance, qui est capable de... de la créativité, la confiance, euh, euh, qui est capable de naviguer entre le dimanche souper chez grand-maman et, et le samedi soir dans une club et, et, et qui cherche son style. J'aime l'idée de chercher sa propre style à cet âge-là. Euh, il y a quelque part au fond de moi que je voudrais que ma fille ait cette confiance-là, que toutes les femmes ont cette confiance-là. L'avenir appartient aux femmes quelque part.